Tous les mardis, vous écoutez Kikaliente sur O2 Radio et vous n'êtes pas les seuls. Salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous allez bien. Retrouvez tous mes derniers sons dans l'émission Kikaliente Reggae Show, Émission qui met du soleil dans tes oreilles et dans ton cœur. Un gros big up pour la sista Jessica O2 Radio. Ou est l'original culture vibe toi-même Tu sais comment ça vient se passer Miko Again sur le mic yo c'est Faigo que vous écoutez dans le Kikaliente Reggae Show avec Kika sur O2 Radio. Yes, c'est Grézou. Venez découvrir mon nouvel album Tout ou rien sur Kikaliente présenté par Sista Kika sur O2 Radio. Yo, c'est Volodia dans Kikaliente sur O2 Radio. Retrouvez mon album pour toujours. En attendant, restez connecté, Kika vous balance quelques exclus. Big up! Salut, c'est Aero et vous écoutez mon nouvel album 360 Part 1 dans l'émission Kikaliente. L'émission reggae qui met du soleil dans tes oreilles sur Eau de Radio avec Jessica. Kikaliente, c'est tous les mardis, 21h, 23h sur Eau de Radio.